Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis aujourd'hui du leak, du leak et encore du leak en provenance tout droit d'une source ultra fiable, le 1093. Ils ne se trompent jamais sur leur leak, surtout sur des nouveaux commandants légendaires. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos.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 On ne perd pas de temps, on ne parle pas de commandant éclataxe, on regarde tout de suite ces deux nouveaux commandants. Alors on les voit partout en ce moment ces commandants. C'est presque une info officielle tellement ça en parle partout sur les Discord off, sur le Facebook off. Et on commence avec le premier, avec Zug Liyang. Alors n'hésitez pas à me corriger sur la prononciation, vous savez déjà quand c'est simple je galère. Alors là Zug Liyang. Est-ce que c'est Zug Est-ce que c'est Juge Est-ce que c'est Zug Je ne sais pas du tout. Donc on va l'appeler Liang pour le moment. Donc vous le voyez, hein, il a toute une panne de, de branches, hein, de archers, j'allais dire de branches de de darwin, archer, versatility et skill, compétences hein, classiques. Hein. Il a l'air pas mal sur les arbres, hein, ça a l'air d'être un bon archer. En revanche, au niveau du skin pour un archer, c'est étonnant. Je ne vois pas où est son arc. Est-ce que son truc avec des plumes sert à lancer des flèches Je n'en ai strictement aucune idée à ce stade. Regardons donc la liste des skills. Alors évidemment, ces commandants, on en reparlera après les tests, lorsqu'ils seront officiellement dispo testés. Il va falloir attendre le MG et la roue de la chance comme d'habitude. Ce premier commandant, premier skill, Burning of Xiny, peut-être une célèbre guerre, je ne sais pas, hein. pour les historiens parmi vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je sais qu'à chaque fois, vous me racontez des histoires de ouf en commentaire, donc n'hésitez pas. Le premier skill, donc, Deal Direct Domage, et on le voit, on est encore une fois, et ça, ça fait plaisir, hein. on est sur un skill de zone jusqu'à... 5 cibles, ça, ça fait plaisir Vraiment, ça me rappelle Bah exactement euh, YSG Donc euh, on peut être Est-ce que ça serait un YSG 2.0 Ce commandant, ça serait cool Ça serait sympa en tout cas D'ailleurs si on pouvait avoir euh, une version remasterisée Mais il est déjà euh, prime On peut pas avoir un prime d'un légendaire Mais il est capable Donc deal direct damage à 5 troupes Avec un dommage factor de 1200 Qui va jusqu'à 2000 Alors 2000 c'est pas énorme mais quand quand on est sur 5 troupes, c'est énormissime. Pour le coup, hein, sur une troupe, c'est normal. Damage deal to each target. Alors, chaque euh, à chaque cible supplémentaire, euh, c'est réduit de 15% le total des dommages. Et en addition, de, euh, les cibles font 5% de dommages en moins pendant 3 secondes. Alors là... Ça fait vraiment plaisir là, en plus on met 5% de diminution de debuff hein, aux cible et ça va jusqu'à 15% Donc non seulement on leur met un 2000, bon encore une fois hein, réduit de 15% par cible supplémentaire Mais on leur met un dommage réduction de 15% et là il n'y a aucune réduction Franchement rien que le premier skill euh, déjà là, il me paraît oufissime, il me paraît cheaté de ouf là ce skill Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais moi, il me fait déjà mal à la tête. Donc, deuxième skill, passive skill pour le coup, un hein, Borrowing, Arrow. La, les unités archers dirigées par ce commandant gagnent 10% en santé. Ça va jusqu'à 30%, 30% de santé. Ça brûle hein, et donne 1% d'extra damage bonus. Ça va jusqu'à 5%. Quand les troupes dirigées par ce commandant hein, sont soumises à un effet de contrôle euh, sur la map, elles ont 50% de chance. Hein, et ça va... Ah non, c'est bon. 50% de chance. Hein, to negate the effect, hein, de rejeter euh, l'effet. Et de donner un direct dommage factor à celui qui l'attaque. Les troupes qui l'attaquent la troupe de 200 jusqu'à 500. Et ça peut se stacker. Euh, toutes les, ça peut se déclencher toutes les 5 secondes là, <rire> franchement c'est euh, un skill de ouf, alors là on en a aucun de skill comme ça, hein. heal plus 30%, damage plus 5% direct damage factor 500 si on essaye euh, un skill de contrôle waouh là, euh, les deux premiers skills sérieusement, je suis impressionné, ils, ils, vont, ils vont devoir le nerfer <rire> là c'est euh, vraiment j'attends de voir les, les tests parce que moi-même, j'en suis scotché. Troisième skill. Est-ce qu'on va avoir le droit à quatre skills plus d'expertise totalement euh, oufissime? Donc, troisième skill, hein, Long Zong Plane. Donc, je ne sais pas comment on traduit ça. Hein, la plan, le plan, la plaine, Long Zong. Euh, si le commandant, donc passive skill, si le commandant qui dirigent les troupes, ces troupes-là, si les troupes dirigées par ce commandant, c'est plus français déjà, euh, sont que des archers. On a un bonus de skill damage, donc de un bonus de compétence énorme jusqu'à 20%, 5% en niveau 1, 20% en niveau 5. Hein. Les attaques normales des troupes dirigées par ce commandant ont 10% de chance euh, d'être augmentées de 25% jusqu'à 50%. Pendant 3 secondes, cet effet se déclenche toutes les 5 secondes. Autant dire qu'on peut tourner tout le temps quasiment avec ce buff ou du moins 60% du temps avec ce buff. C'est déjà cheaté de ouf Quatrième skill les amis avant l'expertise, le dernier skill passive skill, on ne voit pas non il est mangé blablabla euh, bla bla. quand les troupes dirigées par ce commandant euh, utilisent une compétence active autrement dit la seule burning of Xini. Euh, vous, vous, vous, vous avez vu mon accent chinois euh, des familles il fait plaisir les troupes euh, gain the Marquis effect elles gagnent l'effet de Marquis qui augmente donc les dommages de 2% jusqu'à 10% pendant 10 secondes 10% de dommages en plus pendant 10 secondes ok euh, si elles ne l'ont pas donc on ne peut pas les stacker si les troupes ont uniquement, sont uniquement composées d'archers, hein, l'effet et qu'elles ont l'effet marquise. Si il utilise un active skill, l'effet d'île direct dommage tout up. Si ça se redéclenche, l'effet euh, donne aux trois troupes autour. Un direct dommage factor de 700 jusqu'à 1500. C'est énorme. Je revérifie a trou nanana Et qu'elles ont l'effet marquise. Whenever this commander use un active skill, qu'elles ou pas un active skill. Hein. Euh, elles vont consumer l'effet marquise. Et ok, donc normalement, là, il faudrait voir comment ça se déclenche. Mais ma compréhension, alors dites-moi la vôtre en hein, commentaire. Hein, ma compréhension, c'est qu'à la fin de l'effet euh, marquise, elles vont euh, mettre un un damage factor allant jusqu'à 1500 euh, ça, aux trois troupes autour d'elles. Ce serait énorme. Hein. Là, si c'est bien ça... Euh, C'est euh, un truc de ouf. Hein. Ça brûle et euh, direct dommage, deal. Et cette méthode n'est pas affectée par les... Ah d'accord, on ne peut pas augmenter avec euh, un skill d'augmentation euh, dommage. Donc euh, par exemple, le skill euh, Long Zone Plan n'améliore pas les 1500 qui sont donnés en direct dommage factor ici. Là, ce... franchement, les 4 skills me paraît tout bonnement cheater de ouf. Mais là, le 4ème skill je suis pas sûr de bien le comprendre mais en tout cas il a l'air vraiment énormissime on finit avec l'expertise Chu Ji Biao je vous ai dit hein, je parle couramment euh, évidemment le mandarin Upon alors et puis là faut pas que j'enchaîne en anglais quand on entre, quand sa troupe euh, passive skill quand les troupes quand la troupe rentre dans la bataille les troupes de ce commandant gagnent immédiatement le marquis effect comme ça ça calme 10% de chance 10% de dommages increase pendant 15 secondes chaque fois que euh, Burning of Zini chaque fois que elle lâche le premier skill ou qu'elle reprend un Marquise Zongyu, donc c'est le quatrième skill, hein. skill direct dommage Commander Troop immédiate, elle gagne 30 de rage à chaque fois. <rire> non mais vous avez vu, chaque fois qu'il déclenche le premier skill ou le quatrième skill, ou qu'il prend la marque du Marquise, euh, sachant que celle-là, elle se déclenche euh, toutes les 10 secondes, et eh bien il prend 30 de rage là Franchement, ce premier commandant, il met une claque. Hein. C'est le commandant qui doit faire le plus de dommages en skill que je n'ai jamais vu. Nevsky, je pense qu'il se fait péter la bouche là. C'est tout bonnement énorme. Passons à présent au deuxième commandant. Franchement, c'est euh, cheaté de ouf hein, euh, celui-là. Il m'impressionne de malade. On passe au deuxième commandant. Et cette fois, on est sur notre ami Dido. Alors là, Dido, qui s'attendait à ce commandant Dido. Pff, jamais entendu parler de ce commandant. Si vous me sortez son histoire en commentaire. Merci les amis. Donc Dido, archer, garnison, support. On est encore évidemment sur de l'archer. Donc Active Skill, Soul of Carthage donne des dommages directs hein, jusqu'à 2000. On est exactement sur la même chose que le premier. Si la cible... Oh, pas mal celui-là. Si la cible est un rallye, euh, le skill réduit les dommages de 5 ennemis. Ouais, si la cible est un, est un rallye, donc si on est attaqué, si on est en défense tout simplement de ville ou de bâtiment, le skill euh, donne à 5 dommages ennemis autour hein, euh, un commander's troop. Alors qu'est-ce qu'il donne Attendez. Euh, ça réduit pardon les dommages à 5, dommages, 5, euh, 5 euh, troupes autour hein, de 10% jusqu'à 30%. Donc en gros, ce qui veut dire, c'est si on vous attaque et que vous êtes en défense, en défense avec notre ami Dido. Et eh bien il y a 5 troupes autour qui vont prendre un, un bonus de réduction, un malus, un debuff de réduction de 30% du skill domage factor. C'est énorme. 30% sur le skill domage factor, c'est énormissime. Franchement, là, très très bon commandant. On va voir comment elle va se placer en défense avec par exemple Amanitor. Je suis curieux de voir le binôme Dido Amanitor, ce que ça donnerait. Deuxième skill, Weeping Queen. Donc, Dido devait être First Queen of Carthage. J'allais dire ça devait être une reine, mais c'est écrit dessus. Donc, c'était la première reine de Carthage. L'archer, unité, les unités archers dirigées par ce commandant ont 10% de chance d'augmenter leur défense. Alors, ça peut aller jusqu'à 20%. C'est pas mal. Et donne 1% d'extrait dommage à l'infanterie. Elle s'éclate la bouche de l'infanterie jusqu'à 5%. Si ce commandant contient uniquement. Des archers, elles prennent jusqu'à 10% de réduction de dommages. Waouh Là aussi, c'est euh, un gros, gros skill celui-là en défense. Là, je ne vois pas comment l'infanterie va pouvoir faire quelque chose face à ce commandant. Troisième skill, aussi passive skill, Queenly Zill. Encore une fois, hein, je sais pas comment on le prononce. Le Zill, c'est al -Zil", on va dire Zill. Archer, les archers dirigés par ce commandant gagnent 10% d'attaque ça va jusqu'à 20%. Ah, ils auraient pu monter à 25 ou 30 là. Si on est en garnison ou en défense de notre ville, les attaques normales de ce commandant ont 5% de chance. Jusqu'à 20% de chance hein, d'infliger un embûche effect. Hein, donc euh, alors je ne sais plus comment on Je ne saurais pas traduire un bush. Hein, C'est un skill euh, d'assassin, euh, de la surprise, euh, d'effect, un effet. Ouais, ça, on ferait du frang du franglais, de l'embûche, un effet sur la cible pendant 3 secondes. Qui va blablabla, bla bla, qui va qui va empêcher la cible hein, de, euh, de bénéficier euh, de l'effet. Ah intéressant. Vous savez quand vous attaquez à plusieurs euh, une troupe, vous avez un effet bonus qui est euh, encerclé, qui donne cet effet à vos troupes. Et bien là, euh, si, euh, si, si vous attaquez euh, Dido, vous avez 20% de chance de prendre un debuff qui vous empêche d'avoir ce buff euh, encerclé. Et cet effet peut se déclencher toutes les 8 secondes. Franchement, là c'est intéressant euh, de jouer sur l'effet euh, encerclé. Je pensais pas qu'ils allaient aller jusque-là, mais intéressant. Quatrième skill, Beacon of Birza. Birza, encore une fois, je sais pas ce que c'est. Ouais, pendant que la garnison, si euh, on est en défense avec Dido euh, de notre ville ou en garnison euh, d'un bâtiment ou d'une défense quelconque, hein, les unités archers dirigées par ce commandant gagnent jusqu'à 20% de santé et réduisent les skills damage jusqu'à 15%. Là aussi, franchement, ça, c'est du lourd. L'expertise. Les archers dirigés par ce commandant augmentent leur attaque de 40%. 40% d'augmentation d'attaque. Les, no les attaques normales ont 30% de chance de réduire la défense de la cible de 40% et inflige l'embûche effect pendant 3 secondes, ce qui évite que la cible patati patata. Donc, ça doit être celui-là, une amélioration du troisième skill de Queen Lizil. Ce n'est pas écrit, mais c'est sur ça, ça puisqu'il y a écrit « with expertise ». Donc on est là-dessus sur un truc de ouf. Hein. On n'est plus en attaque d'archer de 20%, on passe à 40% et on est à 30% de réduction hein, de... Non, on 30% de chance de réduire de 40% la défense euh, de la cible hein, et de mettre un embûche effect hein, pendant 3 secondes. Bon, bon, là, franchement, ce cette expertise, là, il n'y a pas le choix. Quand vous voyez la qualité et le niveau de l'expertise, il n'y a aucun doute, Dido, il faut aller chercher l'expertise pour qu'elle soit vraiment extrêmement puissante. Autant sur euh, Zugliang... Je vous dirais, on peut le jouer avant l'expertise. L'expertise apporte vraiment du plus, mais il n'y a pas un truc de ouf. Là, la différence du skill numéro 3 entre avec et sans l'expertise, elle est tout bonnement colossale, comme le colossal pouce bleu que vous lâcherez, je l'espère, à la fin de cette vidéo. Là, je suis scotché. Dites-moi, les amis, en commentaire ce que vous pensez de ces commandants. Je pense qu'on devrait les avoir donc sous une semaine. Ils devraient pop dans une semaine. Ils sont tout bonnement énormissibles. Là, je pense que euh, Zhu Liang est le plus gros le plus puissant des commandants qu'on ait hein, en damage Dealer, hein, il est énormissime. Et là Dido, Dido en défense avec Amanitor, est-ce qu'elle elle ferait pas un truc de ouf Est-ce que ce serait pas un petit carnage, hein, notre ami euh, Dido Amanitor Après, elle doit pouvoir passer avec euh, évidemment d'autres très bons commandants en défense, hein, il doit avoir des meilleurs binômes est-ce que avec, je sais pas est-ce que, je vous dis ça, mais ça se trouve avec Zenobia aussi, elle est tout bonnement énorme, mais Zenobia c'est un peu du mixte là je pense que vraiment il y a un truc à aller chercher avec, euh, avec elle en défense je pense à Amanitor, parce qu'on a souvent vu Amanitor euh, en défense hein. on peut l'avoir avec Gilgamesh ou avec Artemis première, mais euh, ça me paraît un retour en force de ouf pour les commandants archers tous ceux qui sont super vont se frotter les mains. Et j'ai bien peur qu'après une longue suprématie de la cavalerie, on passe à une ère où les archers vont devenir super cheatés. Après, c'est pas plus mal. Hein. Ça voudra dire qu'il va falloir se mettre à changer d'unité et avoir plus de types d'unités différentes. N'hésitez pas, les amis, en commentaire à me donner votre avis sur ces commandants évidemment, dès qu'ils seront réalisés et qu'on aura les premiers rapports, je vais vous montrer ça, mais à mon avis, on va avoir des trucs qui vont nous brûler les yeux.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 Et je vous dis à plus sur ROCK.